Est-ce que vous croyez au karma Est-ce que vous croyez au fait que euh, le, le fait que vous vous soyez rencontrés comme ça à cette époque-là, est-ce que c'était destiné pour, euh, pour produire maintenant Ou est-ce que euh, si vous aviez su euh, ce que vous êtes capable de produire ensemble maintenant, est-ce que vous l'auriez pas fait un petit peu plus tôt bah, C'était un processus et je dirais assez facilement que nos vies privées respectives pris forcément le pas à un moment donné sur la musique parce qu'on était dans des périodes où forcément il y avait des changements, venir des enfants etc. Moi je pense qu'on est je pense qu'il n'y a pas de hasard donc ça répond un peu à ta question je, je suis très content d'avoir rencontré Dreddy et c'était pas gagné qu'on fasse quelque chose ensemble ouais. concrète, concrètement à ce point là si tu veux euh, que ça se soit passé, ça bah, passé hyper naturellement, donc euh, on peut estimer que oui, il y a une part de, une part de destinée dans cette histoire-là, si tu veux. On peut aller par là, il n'y a pas de problème, euh, avec plaisir. Ouais. Et, euh, moi, je, moi, je pense qu'en tout cas, il faut être, euh, il faut rester bonne vibe. C'est un peu le truc, euh, c'est un peu le, le facilement. Une petite référence, euh, hein, c'est Faya Babylone ou Good Vibes, quoi. Ouais, c'est clair. Dans le reggae, tu vois. Et, bah Goodbye mine de rien ça représente quelque chose ça veut dire que le positif attire le positif euh, si on arrive à, à rendre les choses vertueuses euh, on se fait du bien on fait ouais. du bien aux autres on fait du bien autour de nous et c'est ce qu'on est destiné à ça ouais je le pense oh, carrément ouais. <rire> et puis tu si vois. on y croit la mission n'est pas impossible exactement la mission est loin d'être impossible et <rire> si chacun fait un petit peu sa part c'est plus que gagné en termes de, de bonnes énergies globalement et on en a besoin vraiment beaucoup en ce moment. Ouais, c'est comme bah, tu euh... dis vraiment beaucoup, c'est le mot euh, choisi. C'est en tout cas 5 ouais. ans ensemble avec Redi, euh, bien plus en tant qu'amis. Nous, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de production. On euh, vous souhaite Merci. un franc succès. C'est l'émission Reggae qui met du soleil dans tes oreilles.